Les oui. marais. <rire> Alors, dun dans son rôle le plus sensible, la voix. off oh, oui. marais dun oh dun dun j'ai dun dun j'ai j'ai la dun dun euh, alors, Ravé, je vais te poser la lampe dans la cabane. Pas la cabane du tueur, la cabane. La okay. petite cabane. Ok, ok. Oui, est... Et le, le tueur était dans la grande maison. La cabanette. Et je vais retourner dans la cabane. Cache-toi, Charcot. Oui, oui. Ah, oui, oui. Ruine. <rire> Coucou. Oh, as Mais t'as pas, pas pété le totem T'as pas pété le totem <rire> Maillard, allô. Non, pas, allô, je sais pas où il est le totem. Ah, bah j'ai cru que t'avais yeah. un totem. Pas du tout. Mais pourquoi pas? Et pourquoi pas? Mais hein, parce que c'était oh, toi? Oui, oui, mais non. Pendant que deux s'amusent, il y en a deux qui travaillent. Hein. Ouais, je m'amuse pas là. Ok, oui, non, okay non, non, je, je m'amuse pas. pas là. Je m'amuse plus. Vas-y, ah Shana. Oh. Ah. Salut. <rire> Ça que va? Pas, hein Après m'avoir fait. Ah oh mon dieu, un minotaur. Ouais, est-ce que est le minotaur il est cool quand même? Ah, ouais, ah ouais. bah j'avoue! Oh, il va arriver ici par contre! Alors, ah, réveillez, s'il arrive par ici, il nous étale tous les deux, hein. t'es au courant? Wouah! Non, bah, je vais pas bon. étaler ma merde. Bon bah, à chaque j'arrive. Yes! Non! Fais pas ça! Au secours, Chahisa! Un secours! Oui, bah j'arrive. Un hein. ah ah ouais, secours! Ça ne va pas! Très bien! Oh! J'ai fait ce que j'ai pu. Viens un Peut-être pas. Moi je pense que J'ai oui. fait un peu d'huile, hein. On verra bien Je me suis en train de me mourir Mais non oh, Comment ça se fait qu'il c'est que je suis là ah. ah Pas autant que Rabé -Village. Attends, j'ai besoin de faire un deuxième décrochage pour mon succès, Attends, je vais. Attends, il y a le, un totem je... là, je vais casser tout. Euh, je vais l'opposer de la save. Ouais. C'est un totem éclairé chose. ou pas que tu as Ouais, c'est euphorie de la chasse. Je sais pas pourquoi je le ouais. sens pas, là. Je le sens vraiment pas. Genre vraiment pas, du tout. <rire> Hop. Mais pas du tout. Merci beaucoup. Mais de rien. Ça me fait plaisir. Je vais tellement crever. Alors, pas autant qu'à moi. Non, si, quand même. Allez, bon mauvais. Je vais te plier mon archive. <rire> oh, non, fait... oh mais non, Il <rire> m'a fait fou con. Je me remets comment Mais oh là là, mais oh là là, mais d'où il m'a chopé par le caleçon <rire> Bah, t'avais qu'à pas porter de caleçon, non. Euh, si oh, euh... ouais. <rire> Ah oh. oh, il m'a fait flipper, je pensais pas qu'il me choperait là Alors j'ai cassé l'euphorie, je pense. Mais what the fuck Il a no head. Ah ça m'a surpris de dingue J'ai fait une pièce radiaque là euh, Mon petit cœur Ah bah du Mais coup... Mais j'étais grave pas... De... NON <rire> Oh là la... J'arrive... Oh là là. Au secours J'avoue je m'y attendais pas là... Faut toujours que je fasse des coffres aussi. Je peux plus faire mon défi depuis tout à l'heure. Mais va-t'en! Oh là là. Normalement, je ai un. Non, non, non, non! Oh. Chaco, chaco, chaco, oh. Mais! C'est bon! -ce... Mais! Qu'est-ce? Mais ouais, ouais. il nous a bloqué, je suis bloqué! Putain! Non mais. <rire> ah. Ma Maya, on peut pas s'arrêter là-dessus. Regarde les deux de cette partie. Non, on peut pas s'arrêter là-dessus. Attends, mais la gamme est pas finie, c'est pas tombé. Eh, ouais, c'est totalement je... foutu, mais bien sûr que tiens. Mais ne laissez pas tomber Mais je laisse pas tomber, je suis objectif C'est pas pareil Nous on laisse pas tomber, on s'arrête pas là-dessus T'as l'idée que c'est dur, c'est Non mais là... là. Ok. Ah, juste à côté, t'inquiète. Trop à la distance. C'est mieux pour camper. Je décroche. croches. Ne le laisse pas tomber Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe Pourquoi pas Pour que euh, je aïe voilà. Comme oh ça yes. Avec mes gros aïe <rire> Toi moi dans la cabane Ok Il a l'air très motivé euh... sur vous hein euh... <rire> ouais. Oh On la vient. violence de la game encore là aïe <rire> Attention Oh non, oh, non D'accord bon, Peut-être que c'est foutu alors... Attrape-moi Mais non, Maillard C'est pas m'ont salut Bah, c'est très bête, mais j'ai plus de plaisir à, à perdre contre un joueur comme ça que comme, contre, un, contre le trickster. Oui. Bon, on s'amuse bien, quand même. Bah ouais, il a bien joué Qu'est-ce que je sévise Il va vers vous deux, hein. Ah oh, j'ai une Attends, c'est la mienne ah c'est dégueulasse. Il va vers la chaque Il mort La game est très très violente encore. Hein. Ouais, J'avoue avec Charcot, on était en mode. Ah il allait voir la citrouille en mode si je chope celui qui a fait ça. <rire> non mais je l'ai vu, je l'ai vu dire ça, je l'ai vu. Il a reconnu ta pointure hein. C'est moi que le couteau parce que sinon j'étais morte. <rire> Ouais. Oh bah d'accord. N'abandonne pas Ravé C'est pas encore fini Oui bah ben là si. Ouais. <rire> oh... Bon. Euh, J'ai pas touché un gène. C'est un peu la merde là. Y'a trop d'huile dans cette partie Qu'est-ce qui passe non, ah. non non Non non Ravé tu récupères hein Bah évidemment ah. J'arrive, je ne t'abandonne pas Ravé. <rire> tu peux, peux me relever là J'arrive. Je ne t'abandonne pas. Il m'a lâché. Il m'a lâché. Il m'a lâché. T'es sous une palette ou bien Oui. Oh. Moi ouais, je retourne dessous là. Mais pourquoi moi Mais non Arrête <rire> Je peux même pas rester. Euh, donner mes fesses pour toi, c'est pas possible. Hein. Bah. Oh mais il s'est retourné là, le gourgandin là. Pourquoi t'as pas donné tes fesses Bah parce que je suis morte, c'est non Bah mais t'aurais pu prendre un coup. <rire> Bon, de toute façon, on est tous morts. Hein Un petit bloody block Ah, je suis très loin de toi, je Un tout petit bloody block Ah bah non. Ah bah non. Et moi, j'ai pas envie. <rire> j'ai remarque que charco charcot est tombé. charco <rire> charcot Ouvre ce corps Tu peux le faire, je te l'ai ouvert quasiment. C'est vrai, y'a ça Oh, c'est le diverties Non, fais pas ça Fais pas ça Fais pas oh, ça, petit minotaure aura, aura eu le mérite d'être rapide. Merci. Merci. Mais plaisante. Tu vois, c'est un peu comme les piqûres, t'as envie que ça soit rapide, tu vois. Il arrive Ouais, t'es vacciné contre la ah, vie là, tu vois. C'est normal, il est mort. Ah, il arrive, il arrive. Voilà. Mais il y a toujours une. <rire> Quel enfer. Oui, toujours win. Alors, je suis caché. Mais oui. Il y a des gens qui aiment pas Leoni Non, euh, je pense que tout le monde aime Leoni, je trouve. Les gens trouvent qu'il est bien fait. Moi, je vais pas Leoni avant et franchement, j'ai... Non, en fait, en fait Leoni, il est il a euh... il est cohérent dans son ensemble. Oui, oui. Et il, il est récompense cohérent. le skill. Super cohérent. <rire> ah, Ça Magnifique Charco, magnifique. J'ai beaucoup aimé euh, ta bon, prestation. Ben... <rire> on va toujours on se retrouver dans la même situation là. Hitler, hein. On non fait bah, ça au fait, Shifumi en, fait, en, fait, en vrai, il le joue bien. Hein. En Allez. vrai, il le joue bien. Hein. À la fin, quand on dit pierre face Ciseau, après on dit pierre au face Ciseau, d'accord En vrai, euh, un petit Block ça passait aussi. pas, en plus de me dire Charco, je serais venu. Pierre Non mais non. Papier Non non, non non, chi. Fou. J'en parce que Mi... Il faut des mi, y a un qui est dans un placard... Et okay. <rire> <et> dans un... <rire> chi... Fou. Mi... mi Pierre. Ouais, bah moi je Papier... Oh. Pour M'itlera j'aurais plus dit chifou merde là, parce que... Ouais, non, mais... Euh... Ah, t'es full le cacao là <rire> ouais, non, complètement, même, ouais. Ah, complètement, Ah, d'accord, parce que moi j'étais parti pour euh, pour me sacrifier, du coup, comme t'avais gagné, mais... Si tu <rire> sacrifies euh, pour le plaisir, euh, je vais ah, pas te... Si si Bout pas ton de... plaisir, tu sais quoi il est où oh oh Ah non, eh, franchement il le gère bien. Ouais. Ah bah, plus, il se retourne, il se si, si il se slug, se slug pas non, en plus ça sera.. Ça sera... Voilà. Euh, non mais il pas, il slug pas. Franchement ça <rire> Mais En même grave. temps Mitlera est pas P3 donc il a pas de raison de slug. Bah si euh, est-ce que... Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Bah il s'imagine que tu vas tu vas sauver Mitlera tu vois. Bah comme beaucoup il a tort. Le tenté enflammé est sous le ponton Ah ouais, mais la tentème enflammé, je crois que c'est trop tard. Hein. Ah, je m'approche. Ouais. Moi, ça fait piquant je m'approche plus du ponton, hein. Le ponton, déjà. On aura quand même fait deux gènes, hein. Ouais, c'est pas si mal. Oh ce nombre de lombes perdues, là, c'est triste. Oui. Alors, merde. si je, me... je meurs pour te laisser la trappe, on en refait une, hein. Qu'est-ce que t'en dis NON Mais... <rire> Il a dit non. Il a dit non. En fait, Y'a pas que moi qui me bloquait dans un coin et qui a vu le tueur qui a fait « Hey, salut » Qu'est-ce qu'il fait Genre, il va se Bah, bah faire. ouais, hein. Oh, non, c'est pas très gentil, monsieur le méchant Méchant Il est méchant Des ah, sauvages, des sauvages, ça. ok. Oh là là, oh là là, oh là, là. Ouh. <rire> ouais, En vrai, il le joue bien. Il met l'huile, il met l'huile. En vrai il est bah, là. Il, il gère tellement ses moves. Bon. Voilà il est un peu en difficulté, il y a beaucoup de zigzags. Oh oh Ça a sifflé à ton oreille non Oh pas de c'est fait il a est plus bon. de lui, là hein. <rire> Allez Maya la trappe NON <rire> Il t'a vu C'est faux Des fois il est dans ouais, la, la grosse cabane en bas. <rire> Allez là, la trappe la wesh Oh cabane. non Elle est pas là la, la, la petite maison, la petite maison, le sous-sol de la petite maison il arrive En face le dédard, le dédard il est là, le dédard est là. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Elle va être là-dessous, c'est sûr. Dédarde. Oui. Oh, oh donne-toi. A... Mais c'est un truc <rire> putain. <rire> Mais quel con. Non, donne-toi. Sauter, c'est con.